Ouais, c'est bizarre quand je joue de la musique toute calme pour démarrer un stream. Il est bien 19h, tu es bien dans The Big Demoski. Et il va se passer quelque chose d'étrange. Euh, quelque chose d'étrange, puisque je vais t'inviter à venir avec moi remonter aux sources du Schmup. Oui, oui, parce que c'est bien beau de parler de Manic Shooter. C'est bien beau de parler de Tanmaku. C'est bien beau de parler, de parler, de parler, de parler, des paroles, des paroles, des paroles, quoi. Mais il faut qu'on se rappelle nos origines, d'où on vient. Et les gens ont tendance à se dire, tout est basé sur Space Invader. tout est basé sur Astéroïdes. Et là je fais, objection, objection, oui je le fais très mal, c'est pas mon autre genre de jeu. Objection, puisque le vétéran, champion, toute catégorie, qui nous a amené cet amour intense de la boulette, c'est lui, c'est Space Wars. C'est le vrai papa des schmups. <rire> Je suis une petite larmiche quand même parce que c'est l'émotion. J'ai laissé la musique, c'est peut-être ça aussi qui me tout goût Et donc, Space Wars, quel est-il bah En fait, Space Wars, c'est rien d'autre que le père de Asteroids. Tout le monde a retenu Asteroids comme titre. Mais en fait, il faut savoir qu'à l'origine de ce type de gameplay, c'était ce magnifique, énorme meuble qui devait être horrible à trimballer avec son CRT gigantesque à l'intérieur, qui, qui, qui a euh, vraiment posé les bases du shooting avec euh, bah, le petit vaisseau au milieu de l'écran et on se déplace un petit peu partout à gauche et à droite. Tu me fais un fel de démarrage. Tu n'es vraiment pas sympathique. C'est dommage puisque, à la répétition, ça fonctionnait comme d'habitude. Mais bon, bon joueur, je sais admettre. Et puis j'ai tellement l'habitude maintenant qu'il y ait ce bug que je, je m'en accommode très très aisément. Hop, on sort du bousin, on relance le bousin. Je n'ai même pas besoin de meubler puisque c'est l'affaire de 15 secondes. Et là, je fais un tour de magie que puisque en fait, j'avais très très bien, bien commencé ce stream. D d et, et, et il s'est avéré que finalement, il euh, y a eu un gros sous C'est que sur l'émulation, Space Wars, il n'y a aucune commande qui est émulée. Donc on, on peut le, le mettre en route, mais on ne peut jamais lancer une partie. Donc par la magie du nom direct, je vais pouvoir invoquer Space Wars en phase de jeu. Et oui, les effets spéciaux dans The Big Game of c'est et le futur à portée de main aujourd'hui. C'est parti. Et donc voilà la gueule du jeu. Space Wars est fait pour être joué à deux. Et oui, c'est convivial, un jeu vidéo. Enfin, à l'époque, euh, en 1970, donc. Et, et donc, vous allez voir que c'est quand même très, très basique. Si vous vous enthousiasmez en vous disant « Oui, ça va être un jeu délire, quoi. Euh, » Il y a des chances que, que vous retombiez sur Terre dans pas très longtemps. Ça se fait un peu attendre, c'est normal. C'est, Voilà. Donc, petit vaisseau à gauche, qui bouge de manière très énergique, d'ailleurs et voilà. et qui tire et du coup de l'autre côté ben, affichage à gauche, affichage à droite on a l'ennemi Il faut savoir que chacun de vos déplacements euh, ben, consomme apparemment du carburant je crois et donc il euh, y a une pseudo stratégie à gérer pour éviter les obstacles les choses aux ennemis et cet éventuel deuxième joueur qui va venir vous chercher la misère euh, incessamment sous peu ouais, je vais mettre les bruitages à fond ça va bien Et ouais, et ouais, 74 le gars, hein. donc faut pas trop lui en demander. Et, et donc voilà l'animation euh, au summum de, de, de, de, de du framerate. C'était donc ça, Space Wars. Alors vous me direz oui. Heureusement qu'Astéroïdes est venu après, oui, parce que Astéroïdes a vite compris que euh, on pouvait prendre le même principe de jeu, mais on pouvait quand même largement l'optimiser à moindre frais, en rajoutant des ennemis par dizaines. Et ça allait beaucoup mieux, parce que ça occupait le joueur, parce que là, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vide, en fait, surtout. Et c'est pour ça que, sortie de l'effet waouh, qui a quand même euh, laissé sur les fesses pas mal de monde. Et puis, euh, le le phénomène nouveauté parce que du coup on est en train de voir un truc qui est en train de naître quoi, des, des, des bornes d'arcade avec des écrans. Je vous rappelle que en mid s euh, la plupart des choses qu'on trouvait dans une salle dite d'arcade, il euh, y avait des flippers, il n'y avait aucun jeu vidéo à part celui-là. Et, et, et le reste, c'était des jeux électromécaniques. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Par exemple, des jeux où on projetait sur écran des palais pour faire du tir au pigeon, avec des vrais fusils reliés. et Il y avait un système plus ou moins optique pour capter le mouvement du palais. Il y avait des jeux de course, c'était des tapis roulants, avec des, des parties mécaniques dans tous les sens. Et on déplaçait par-dessus au une petite formule qui pouvait toucher des contacteurs qui étaient les autres formules. Donc, il y avait toute une, une génération de jeux électromécaniques. Qui était en train au passage de se faire piquer le marché et de tirer leur révérence mine de rien c'est ça qui est important à, à, à bien matérialiser avec l'apparition de Space Wars on va pas s'éterniser dans ce jeu extraordinaire plus longtemps parce que il, il est vieux, il faut qu'il se repose il faut, faut, faut le respecter un petit peu mais, mais voilà, je vous l'aurais fait voir au moins, vous saurez d'où viennent les shoots un vaisseau qui se déplace et des tirs on a un schmuck les gars bon comparez pas avec les productions de 2000 maintenant parce que vous allez vous faire du mal et ça ne servira pas à grand chose pour faire avancer le chemin voilà c'était pour ce petit stream pour vous présenter le papa de tous les schmups space wars et sa magnifique euh, borne qui devait peser au moins 250 kg je crois <rire> parce que j'imagine pas la, la, la taille euh... Du CRT d'une part à l'intérieur, puis à l'époque on faisait dans le massif, hein, c'est-à-dire que le bois était épais, tout était épais, et dedans tout était lourd. C'était de la grosse carte électronique, quoi, pas du super light. Je vous laisse avec les deux streams habituels, donc celui des chemeux bien évidemment, mais aussi le généraliste, on sait jamais. Et puis on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle émission qui sera moins d'anthologie, mais peut-être avec un bon jeu, va savoir. A demain, ciao